Bon, bonjour tout le monde <rire> euh, ben, on est très content de, de vous accueillir ce soir donc moi je suis susanna je suis cofondatrice widowwood je suis avec avec jean david également cofondateur de We Do Good. Bonjour. et euh, ben, pendant cette petite heure on va on va avoir le plaisir de vous présenter trois projets qui sont en cours de levée de fond sur sur We Do Good. Euh, voilà, on alors, on accepte des personnes au fur et à mesure donc ça va bloquer un petit peu au début mais ça sera un peu plus fluide euh, au fur et à mesure euh, normalement vous avez tous euh, vos micros éteints c'est normal, c'est juste pour ne pas avoir de bruit de fond vous pouvez le réactiver à euh, tout moment euh, pas pendant les pitchs des, euh, des intervenants mais, euh, mais pendant les moments d'échange euh, n'hésitez pas à utiliser le chat donc si vous avez déjà des questions en tête euh, des choses que, que vous aimeriez euh, dire euh, aux aux projets qui sont, qui sont là ce soir, n'hésitez pas. On, de toute façon, on le chat, on va répondre au fur et à mesure. Euh, voilà, et le, on va commencer par vous faire une, une petite présentation rapide de We Do Good et de au modèle de financement Auréatis parce qu'il y a parmi vous certaines personnes qu'on ne connaît pas, donc peut-être que vous ne nous connaissez pas non plus. Euh, et ensuite, euh, chaque projet aura cinq minutes pour se présenter et on aura dix minutes d'échange avec chacun. Donc, euh, voilà, ça va être euh, normalement on, si euh, on va réussir à respecter le timing et à faire tout ça en honneur. Donc, je vais, je vais partager mon écran avec vous. C'est parti. Et je vous laisse la parole à Jean-Novine. <rire> Donc we do, good, we do Good, on existe depuis, euh, depuis 2013, on a lancé l'entreprise en 2013, et depuis 2013 on a, on a donc développé un nouveau modèle de financement des entreprises qui s'appelle le financement en échange de royalties, financement qui a permis de financer euh, 95 entreprises, plus toutes celles qui sont bien évidemment en cours de levée de fonds actuellement, pour environ 4,5 millions d'euros, et avec 4 500 personnes, des investisseurs qui ont mis des montants, euh, qui varie de 10 à 100 000 euros par personne. Donc, très, très varié. Euh, notre ambition, c'est de permettre vraiment à, à chacun de participer, avec ce modèle de financement en royalties, à euh, l'économie réelle, de pouvoir investir son argent en des projets qui, qui vous parlent. Euh, donc, le principe, c'est que vous pouvez choisir, bien entendu, sur WeDoGood, euh, les projets qui vous qui vous intéresse, on peut garder les, les informations sur ces projets. Investir le montant de votre choix à partir de 10 euros, euh, c'est vraiment la limite minimum. Euh, L'entreprise, si elle atteint le montant qu'elle a demandé au minimum, donc vous le voyez, il y a toujours une petite jauge de progression sur les projets en cours, euh, elle récupère les fonds et se développe conformément aux informations qu'elle a communiquées. Euh, et puis, euh, vous recevez donc à partir de là des royalties tous les trimestres pendant 5 ans. Alors, pourquoi les royalties, c'est différent des autres, des autres modèles de financement, en plus de ce que Jean-David vous a déjà dit? Ben en fait, les intérêts sont alignés entre vous, investisseurs, et les porteurs de projets. Vous avez un seul intérêt, c'est que l'entreprise se développe et qu'elle fasse le chiffre d'affaires. Euh, c'est aussi un modèle beaucoup plus simple que d'autres solutions de placement. Euh, vous n'avez pas à participer aux assemblées générales, vous avez à donner votre avis sur euh, sur la vie euh, de l'entreprise, sauf si vous le, le souhaitez. Euh, tout est produit de manière automatisée par la plateforme, donc au même au niveau euh, au niveau fiscal, c'est assez assez simple à gérer. Et ensuite, bah, votre votre retour, il va être progressif. Vous allez avoir à chaque fois que l'entreprise va faire du chiffre d'affaires, vous avez commencé à recevoir des royalties probablement assez peu au début parce qu'on commence euh, l'activité progressivement, mais au fur et à mesure que l'activité se développe, vous allez recevoir euh, de plus en plus de, de royalties. Et le dernier aspect, c'est que vous avez un impact direct potentiellement sur le développement de l'entreprise auquel vous avez contribué. Si vous avez, investi, si vous avez investi dans une entreprise et que vous communiquez, vous parlez de cette entreprise autour de vous, que vous contribuez au fait qu'elle a plus de clients et que ses clients dépensent de l'argent chez elle, bah vous contribuez directement à votre tout son investissement. Donc les royalties, ce sont bien sûr un pourcentage, je ne sais pas si on a défini très clairement, un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise, je vais passer un petit peu vite dessus, donc en fait... Euh, vous achetez un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise sur lequel vous investissez, ce qui fait effectivement tout ce qu'expliquait ce qu Susanna, à, à savoir la transparence et puis évidemment, là, tout le monde a intérêt à ce que l'activité de l'entreprise se développe. Euh, évidemment c'est un investissement risqué parce que nombre d'entreprises sont euh, en cours de, de démarrage ou de développement euh, une entreprise c'est une aventure et quand vous investissez sur une entreprise eh bien, vous prenez le risque que ce, cette aventure euh, n'aille pas à son terme et donc forcément vous vous retrouvez avec un risque de perte euh, intégrale ou partielle de l'investissement donc nous on n'est pas conseillé en investissement on ne dit pas ce projet là a un super potentiel par rapport à un tel on va vérifier que les projections sont justifiés par chaque entrepreneur qui est à même d'expliquer de, son projet, et c'est à chacun de se forger une opinion du coup pour décider d'investir ou pas. Euh, L'avantage des royalties, c'est que bien sûr, donc vous avez ce risque de perte euh, si le projet ne fonctionne pas. Maintenant, euh, c'est un modèle qui permet de réduire progressivement son risque. Tous les trimestres, vous recevez un pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui permet de récupérer petit à petit votre argent. Euh, ce qui fait que même sur les projets qui ne fonctionnent pas, vous récupérez quand même une partie de votre investissement, parfois une partie assez importante. Ce sont des choses que vous pouvez regarder sur les statistiques de We Do Good. Et puis, euh, la manière dont on a conçu les choses, nous, notre rôle en tant qu'intermédiaire qu We Do Good, c'est vraiment d'équilibrer la relation entre l'entreprise et ses investisseurs. Et en fait, euh, on, on a été au bout de cette logique en disant que si l'entreprise fonctionne sans être extrêmement rentable, c'est un projet qui marche, mais qui ne rapporte pas forcément énormément d'argent, euh, si vous n'avez pas récupéré votre argent au bout de cinq ans, l'entreprise est engagée à continuer à vous verser des royalties jusqu'à ce que vous soyez remboursé. Donc le seul cas en fait où les investisseurs perdent de l'argent, c'est vraiment si l'entreprise s'arrête totalement. Tant qu'elle continue, elle est censée à minima vous rembourser. Euh, on n'est pas, pas conseillé en investissement mais il y a deux choses qu'on peut vous dire qui relèvent quand même de bon sens le fait de ne pas passer tous ces œufs dans le même panier donc euh, d'où le petit picto ça c'est du bon sens le fait de ne pas dépenser de l'argent dont on a besoin pour le quotidien, ça aussi c'est du bon sens donc quand vous investissez, gardez ça en tête et euh, bah, si on vous parle de risque alors qu'on devait vous présenter de, des projets et vous inciter à investir, c'est aussi parce qu'on est dans une activité qui est réglementée euh, on est euh, on est régulé par la, par l'État euh, et on a euh, on travaille avec un prestataire de paiement qui va gérer tous les flux de paiement, quand, euh, tout le, toutes les transa transactions. Quand vous investissez en fait, l'argent ne passe pas par nos comptes, il passe par un compte tiers qui, est de, qui appartient à a way et qui travaille avec BNP. Donc tout ça c'est euh, c'est sécurisé et, ré et réglementé. Donc, euh, on a parlé de risque, euh, mais il y a aussi, bien sûr, le potentiel que peut avoir, euh, peuvent avoir les projets sur lesquels vous investissez. Donc, euh, bien sûr, quand on investit sur une entreprise, on investit sur une aventure, sur euh, la résolution d'un problème, euh, souvent avec une dimension aussi sociale et environnementale, que vous pouvez voir donc, sur la description de chaque projet. Et sur chaque projet, sur Videogood, vous retrouverez aussi ce petit, euh, ce petit calculateur là qui vous permet de simuler, si ça se passait comme prévu, on est bien sûr dans, dans les hypothèses, hein, on ne peut pas prévoir l'avenir. Si ça se passait comme prévu, si ça se passait très bien, voilà combien est-ce que vous pourriez gagner. Donc, il suffit de remplir un montant, n'importe lequel, de faire le petit calcul pour voir ce que ça représenterait en termes de royalties chaque année. Euh, et c'est différent pour chaque projet. Donc ça, c'est un petit outil assez simple que vous pouvez utiliser sur la page de chaque projet. Et voilà, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie de découvrir des projets et d'échanger avec eux, donc c'est parti on a le plaisir d'avoir ce soir euh, Marie qui va nous présenter Cocotte, euh, Yann qui va nous présenter Taglat, Ta et euh, Julien qui va nous présenter la tribu. Donc euh, on aura cinq minutes par pitch. Donc j'invite Marie euh, à, à se préparer, à partager avec nous euh, la présentation. Oui, c'est parti Up. Bonjour à tous, euh, un grand merci d'assister à, à ce webinaire. Euh, je suis très heureuse d'y participer. Merci euh, With you Good pour votre confiance. Alors euh, moi c'est Marie, donc je suis en charge de la communication chez Cocotte. Euh, bien sûr, euh, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée donc euh, de toute la team ici. Euh, on peut retrouver donc Olivier, le fondateur, et euh, qui est en charge de la stratégie et de, euh, de tout l'aspect technique, euh, qui est accompagné de Valentin, Vincent, Jérus, Etienne, Pascal et Alexandre, euh, la team développeur, et puis Flora et moi, la team euh, comme et market, marketing. Pardon. Euh, donc, nous avons la chance de compter sur euh, Publish IT, donc une agence web euh, également fondée par Olivier, euh, qui en quelque sorte nous porte euh, quotidiennement et qui nous apporte euh, toute son expérience et, euh, et ses compétences. Euh, donc, on est une équipe assez complémentaire et soudée, experte euh, dans son domaine qui fait, euh, qui fait, je pense, la force de cocotte. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Cocotte intervient sur le marché du e-commerce. Donc, c'est un marché qui a un très fort potentiel en France. Euh, en 2019, le e-commerce a franchi la barre des 100 milliards euh, d'euros de chiffre d'affaires, euh, selon la FEVAD, hein, la Fédération euh, du e-commerce et de la vente à distance. Donc, ce qu'on peut observer également sur ce marché, c'est qu'il est, qu est euh, dominé par quelques acteurs que vous connaissez certainement, donc Amazon, Cdiscount, la Fnac, etc., euh, qui concentrent la majorité du chiffre d'affaires de, de ce e-commerce. Cocotte, aujourd'hui, a la volonté de disrupter ce, ce marché euh, et se présente comme l'alternative à cette plateforme. Comment euh, Donc, en proposant une solution de shopping responsable et locale aux consommateurs. Comment procédons-nous Alors, Cocotte souhaite apporter un peu plus de transparence aux produits donc, nous avons, nous avons créé euh, l'EcoScore, euh, une note qui, euh, qui va de A à F, qui permet de connaître l'éco-responsabilité des produits. Donc, en résumé, plus, euh, plus c'est direct, plus c'est proche du consommateur, plus c'est certifié, mieux le produit sera noté, et donc, euh, plus il aura un impact positif sur l'environnement ou sur la société. Puis, euh, nous souhaitons partager nos revenus avec nos utilisateurs. Pour cela, nous avons créé un système de cashback, le COCO, c'est très simple, sur Cocotte, 1000 cocos égale un euro. C'est un programme de, de fidélité euh, qui va permettre euh, ici de, de, de gamifier un peu la, la cocotte. Et puis évidemment, plus euh, l'utilisateur privilégie des offres avec un bon éco-score, bon éco plus il recevra des cocos. Et puis, nous souhaitons être équitable avec tout le monde, avec les consommateurs évidemment, mais également les boutiques qui ne bénéficient pas toujours des meilleures conditions sur euh, les plateformes euh, qu'on connaît. Euh, pour cela, euh, sur Cocotte, euh, il n'y aura pas de mise en avant sous forme d'enchère. Les mises en avant, c'est selon les critères des utilisateurs. C'est très important pour nous, ces points-là. Et puis, Cocotte, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un comparateur, ce que vous pouvez découvrir actuellement. Donc c'est très simple, nous on affiche les différents produits, puis on renvoie les utilisateurs vers le site internet marchand ou vers la boutique physique. Et puis euh, en septembre arrive la marketplace. Là l'utilisateur va pouvoir acheter directement sur Cocotte. C'est plus simple, on va pouvoir faire des achats multi multiboutiques. Euh, Cocotte, donc où en est-on Donc on est créé en 2017, et puis, l'année dernière, nous avons déjà pu lever une, réaliser une, une levée de fonds avec Weedwood qui s'est plutôt très bien passée puisque nous avons atteint 165% notre objectif initial, soit nous avons récolté 165 000 euros. Donc, on, on en est très content et je tiens encore une fois à remercier tous les, tous les investisseurs qui nous ont fait confiance. Euh, ce, cette première phase nous a permis de financer un un premier budget de communication et de marketing, le versement des cocos et le développement de l'application mobile qui arrivera très prochainement. Et puis, cette phase 2, euh, donc celle qu'on qu qu est actuellement, va permettre de financer la marketplace, euh, l'intelligence artificielle qui sera intégrée euh, sur la plateforme, l'offre C2C, un peu comme Vinted, le bon coin, et B2B. Et puis, la phase 3, dans un aspect un peu plus lointain, euh, l'ouverture à l'international, euh, en commençant par des pays, les pays limitrophes, comme euh, euh, l'Angleterre, l'Espagne, la, la Belgique, et puis ben, beaucoup plus loin, on l'espère. Et j'en euh, ai terminé. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté Et puis, si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a des questions vous pouvez, euh, vous pouvez désactiver vos micros, si vous voulez. Sinon, vous pouvez poser les questions sur le chat et on, on les reprend oralement. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, il y a déjà une première question de DA. Quels sont les critères utilisés pour la notation des produits Alors, pour noter l'éco-score, on a quatre critères. Donc, le premier, c'est euh, les labels et, euh, et les certifications. Donc, est-ce qu'il est made in France, bio, euh, du, issu du commerce équitable euh, Est-ce qu'il est, après le deuxième critère, est-ce qu'il est neuf, de seconde main, euh, recyclé, etc. Le troisième, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, direct producteur et, euh, et, pardon, le quatrième, excusez-moi, <rire> euh, je, je suis désolée c'est pas grave, c'est normal, c'est euh, le réel. Oui. <rire> Je suis désolée. Mais euh, voilà, l'idée euh, ici, ouais, c'est de, de, ré de récompenser un, un, un produit qui, euh, qui a un impact écologique, enfin euh, qui n'est pas, pas néfaste pour la planète, qui n'est pas néfaste pour euh, les populations également. Ça marche, merci. merci. Est-ce que d'autres questions par rapport à Cocotte Et puis si, euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est que sur Cocotte, on essaie de... Comment on privilégie le local C'est en permettant aux utilisateurs de, de se géolocaliser. Donc en fait, plus l'utilisateur enfin, se rapproche d'un produit, euh, plus le, le produit sera responsable. Donc euh, l'aspect local est très important aussi pour nous. Super. Merci. Alors, il y a une autre question, le développement de l'intelligence artificielle, pour faire quoi euh, C'est parce que sur Cocotte, il y aura beaucoup d'offres, euh, on compte euh, avoir énormément d'offres, donc on veut que, que, que la recherche produit soit pertinente pour l'utilisateur qu'il est, euh, quand il, il tape un vélo, il est euh, euh, un vêtement. Enfin voilà, il faut que ce soit pertinent. Et, euh, et c'est pour ça que l'intégration, l'intelligence artificielle est importante pour nous. Oui. Quelle est votre euh, nouvelle question euh, Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui et euh, la projection à, à trois ans sur l'activité de Cocotte Alors, notre chiffre d'affaires actuellement, euh, on en fait pas. Pas puisque nous n'avons pas, pas encore notre marketplace qui arrive en septembre. Euh, et puis, sur notre comparateur, en fait, on a une offre freemium et une offre premium. Et cette offre freemium n'est pas encore active. Elle le sera dans quelques mois. Donc, pour l'instant, Cocotte ne génère euh, pas de, de chiffre d'affaires ou très peu parce qu'on a aussi des offres d'affiliation qui nous permettent de générer un, un petit peu de chiffre d'affaires. Et notre projection à trois ans... Euh, je me permets de regarder mes chiffres, euh, on pense à, à 900, 900 000 euh, de chiffre d'affaires. On est sur euh, un modèle qui, euh, qui peut grandir très vite euh, et qui est parlant pour le, pour le consommateur. Ouais, à part le chiffre d'affaires, est-ce que vous avez d'autres indicateurs d'activité, de type euh, le nombre d'utilisateurs euh, déjà actifs, euh, le nombre de visites euh... Alors là, actuellement, nous avons par mois environ 3000 utilisateurs. Alors, c'est un début, ce n'est pas énorme, on le conçoit, mais euh, euh, ce qui est déjà très positif, c'est qu'on a un faible taux de rebond, donc c'est que, que le, le site Cocotte peut plaire et peut être utilisé, donc... Euh, on est déjà très très content des, des résultats. Super. Peut-être une euh, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres questions, si on devait résumer euh, euh, les raisons d'investir sur, sur Cocotte, Qu quelles seraient les trois raisons d'investir aujourd'hui euh, sur Cocotte euh, la première raison, je dirais, pour sa mission responsable, euh, on souhaite promouvoir l'achat euh, écologique, local, euh, plus équitable, donc on, on, on a vraiment cette volonté d'accompagner les, les consommateurs dans leur changement d'habitude de, de consommation. Euh, en deuxième raison, euh, c'est vrai que Cocotte a la chance d'être euh, gérée en interne euh, par une équipe euh, de développeurs de Publish IT. Donc, euh, toutes les compétences sont internes. Euh, Publish IT a déjà pas mal d'expérience dans le web. Donc, euh, euh, on se lance pas à tête baissée, quoi, on est on est préparé. Et puis, euh, Cocotte a déjà 2000 marchands qui, qui, qui lui fait confiance. Donc, on, on, ça nous permet d'avoir un certain nombre de produits et, et euh, c'est un très bon début. Super, et on a eu peut-être la question peu la dernière question, du coup, est-ce que vous comptez créer une sorte de label cocotte euh, que les produits pourront ensuite mettre en avant Un peu comme euh, les produits qui auraient des bonnes notes sur euh, l'application Yuka. Yuka, qui permet donc de noter euh, des produits alimentaires. Euh, pourquoi pas, on n'a pas réfléchi à ça, mais euh, c'est vrai que l'idée de l'éco score c'est un, euh, un peu comme Yuka, donné une note aux produits et puis apporter en quelque sorte une certification euh, de l'impact euh, des produits. Euh, après, Cocotte va aussi euh, donner des avis sur les produits, donc va demander aux utilisateurs de, de donner leurs avis sur leurs produits pour, pour les tester. Donc euh, oui, euh, certains ne pourraient pas dire ça un label, mais euh, en tout cas, il y aura la, la touch Cocotte, oui. Super, merci. Merci. merci. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera toujours, bah, Marie va rester connectée, et du coup, ce sera toujours possible de lui poser des questions sur le chat, et pourra vous répondre par écrit. Euh, euh, voilà, n'hésitez pas juste à préciser que la question, la question est pour Marie. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver toute la présentation du projet Cocotte directement sur We Do Good. donc il suffit de se rendre sur les projets et de, euh, de cliquer sur le projet Cocotte. Tout à fait. N'hésitez pas à, euh, à partager le lien de, de la présentation dans, dans le chat qu'on puisse accéder euh, directement. Marie. <rire> bien sûr, je le ferai. Merci beaucoup. <rire> Alors, on passe du coup au deuxième, euh, deuxième projet de ce soir avec euh, TagLabs et Yann. Donc euh, Yann, est-ce que tu peux partager avec nous euh, ton écran Et remettre remettre ton micro ici. <rire> euh, oui, bien sûr. Euh, J'apparais toujours en miniature parce que je ne savais pas s'il fallait que moi, je me mette en plein écran pour commencer et puis présenter après. Euh, en fait, je crois que c'est à chacun de, de choisir son affichage sur son ordinateur. Donc, euh... Ok, bon bah, je vais je vais présenter l'intégralité de mon écran. Euh, ce sera plus simple. Et c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran C'est nickel. Ok. Donc, euh, oui, alors je me présente Yann Cor, de, euh, je, je suis fondateur de, de l'entreprise Tag Labs euh, qui existe depuis euh, mi-2017. Alors euh, déjà, je tiens à remercier euh, toutes les personnes qui euh, qui se sont manifestées pour ce, pour, ce, pour ce webinaire. Alors nous, on est sur un sujet euh, très technologique puisqu'on développe en fait un logiciel euh, ScanSAP qui permet d'exploiter... Les mesures 3D euh, qui s'appliquent aux chantiers de rénovation, que ce soit sur des bâtiments industriels ou euh, des bâtiments classiques. Euh, alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet sur le pourquoi euh, du développement de ce logiciel. Alors, il faut savoir que les chantiers de rénovation euh, subissent d'assez nombreux imprévus euh, qui, bien souvent, sont liés au fait que les plans ne sont absolument pas à jour parce que ce sont des bâtiments anciens. Alors le parallèle que je fais souvent, c'est que euh, le parallèle que je fais souvent, pardon, c'est euh, les cartes routières. Si vous prenez la route avec une carte qui a 20 ans d'âge, vous risquez de vous retrouver face à des giratoires, à des sens interdits, euh, des bretelles d'autoroute qui n'existaient pas sur votre plan. Euh, et du coup, ben vous perdez du temps, vous faites des détours, euh, vous prenez même des risques. Sur les chantiers de rénovation, c'est un petit peu pareil, et je l'ai illustré par euh, la petite image. Euh, avec en rouge euh, un réseau de tuyauterie euh, tel qu'il était prévu par les études et qui en fait percute les, euh, les structures qui sont sur le site industriel et en vert c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc là typiquement on est dans un cas qu'on rencontre tous les jours sur des chantiers avec des équipes qui sont obligées de réadapter leur travail donc elles perdent du temps, elles prennent des risques, euh, le chantier prend du retard et ça coûte de l'argent. Alors, depuis euh, quelques années, on peut faire scanner les bâtiments en 3D avec des équipements de géomètres qui euh, récupèrent des millions de points de mesure, qui s'appellent des scanners laser. Euh, malheureusement, les données qui sont récoltées sont très difficilement exploitables par des non-spécialistes de la 3D. Pour reprendre le parallèle avec la route, euh, ce scanner 3D, c'est un petit peu comme le satellite GPS qui récupère des données et qui les envoie. Et si vous récupérez ces données brutes euh, dans votre voiture, vous n'en faites rien il vous faut un TomTom -tom ou une Google Maps pour pouvoir vous diriger. Et donc, c'est ce que nous, on fait en développant le logiciel ScanSAP, dont vous voyez une capture d'écran. Ce logiciel permet en fait d'exploiter cette mesure 3D de façon optimale et facilitée pour tous les acteurs des chantiers. Alors, la capture d'écran que vous voyez là, c'est une vraie capture d'écran. Ce n'est pas un montage, hein. le produit est déjà en cours de développement. Et donc, le but, notre proposition de valeur, c'est d'accélérer euh, les études techniques, donc de les rendre plus rapides et également plus fiables, de manière à euh, limiter au maximum les imprévus sur les chantiers. Alors, ça a un effet également indirect, quand on limite les imprévus sur un chantier, ça signifie qu'on réduit également les, les transports, les réapprovisionnements, un chantier qui, euh, qui est mieux préparé, c'est également moins de risques qui sont pris par les monteurs et bien entendu, on vise également une économie sur l'ensemble du chantier. Alors, notre modèle économique, euh, ce sera une vente par abonnement, mensuel ou annuel, avec des packages de formation, de support et également des adaptations de fonctions pour des grands comptes. Alors, le marché euh, et ses perspectives euh, est, en force, est en forte croissance. Euh, il faut savoir que le le marché du scan laser 3D dans le monde est projeté à plus de 4 milliards de dollars pour 2023. Donc, ça augmente chaque année, ça rentre dans le cadre de la transition numérique du bâtiment. Il faut savoir que la cible est assez colossale parce que potentiellement, toutes les entreprises qui ont besoin de faire de la mesure sur un chantier, et elles sont nombreuses, sont des cibles potentielles. Alors, je peux vous donner quelques indications. Alors, on fait déjà un peu de chiffre d'affaires avec des briques logicielles euh, et des ventes de plugins, on a à l'heure actuelle, euh, un mois avant le lancement, un panel de 15 testeurs qui représente à peu près un récurrent de 30 000 euros annuels. Euh, on intervient beaucoup sur des, euh, sur des forums spécialisés et euh, moi je totalise déjà plus de 10 000 vues, ce qui sur un produit qui peut paraître un produit de niche comme le nôtre, euh, C'est déjà beaucoup, donc il y a des manifestations d'intérêt qui sont importantes. Et on est également euh, accompagné. donc il y a déjà des gens qui nous font confiance sur l'écosystème nantais, comme l'Incubateur de Centrale, BPI France, le Réseau Entreprendre euh, et Atlantol. En termes d'équipe, alors j'ai listé tout le monde par ordre alphabétique de prénom. Euh, on est une équipe particulièrement technique pour le moment, avec des ingénieurs de recherche et de développement. Et donc moi j'en suis le fondateur, je suis plutôt typé industrie et BTP euh, à la base. Alors, euh, nous comptons sur euh, votre soutien via WeDoGood pour réunir, pour réunir pardon, un minimum de 60 000 euros qui vont être utilisés à deux fins principales. Déjà, de sécuriser euh, notre lancement euh, de la première version de ScanSAP qui est prévu cet été et également de recruter un profil purement euh, commercial, hein, donc de business developer euh, qui sera euh, à 100% vraiment sur les aspects euh, développement et vente. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à vous. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'il y, est qu y a des questions Alors, que, euh, Tu peux arrêter de partager ton écran si tu veux, comme ça on pourra te voir en ton écran. Oh, oui. <rire> Alors, je vois déjà des questions. Euh, les clients cibles euh, sont des entreprises du BTP. Est-ce que vous avez le droit de donner le nom de certains testeurs ou c'est confidentiel euh, Alors, euh, non, non, c'est pas confidentiel. Euh, non, non, en fait, c'est pas confidentiel. Il bah, y, a, y a Airbus, il euh, y a le groupe GEA qui intervient en froid industriel, euh, il y a, alors là c'est confidentiel, un bureau d'ingénierie euh, agroalimentaire qui est en train d'utiliser, et à côté de ça, nous avons une douzaine de testeurs, euh, alors j'ai même oublié les noms de leur entreprise, parce qu'en en fait, ils vont de Nouvelle-Zélande jusqu'au Canada, il y en a un qui est en Israël, un autre en Belgique, euh, et ce sont des sociétés plutôt, plutôt pointues. Euh, voilà. Il y a un deuxième... Alors question, quelle taille de chantier visez-vous Alors, dans un premier temps, on vise une cible plutôt industrielle parce que les industries euh, se modernisent euh, très régulièrement, elles ont besoin de faire évoluer leurs lignes, donc on est d'abord euh, sur une clientèle qui a plutôt des sites importants. Voilà. Alors eux, ils ont absolument besoin de sécuriser leur chantier, ils ne veulent absolument pas euh, redémarrer leur production en retard, donc c'est la première cible. Euh, une fois qu'on aura euh, commencé à faire du chiffre d'affaires avec cette cible et qu'on se sera développé, on va s'attaquer à des chantiers euh, plus, plus modestes. On va commencer à démocratiser un petit peu notre solution. Ok. Et 40 questions. Euh, quels sont vos objectifs techniques à moyen et, euh, et long terme Alors, euh, là, on lance un... Alors, ce sont bien les objectifs techniques... Euh... Le premier produit forcément, ce qu'on appelle un MVP, le produit minimum viable, embarque un, euh, un certain nombre de fonctions mais euh, qui sont stables, qui, qui marchent bien. Maintenant, euh, l'objectif à terme, c'est de rentrer sur des fonctionnalités beaucoup plus avancées, en particulier des, des fonctionnalités qui permettent de remodéliser complètement euh, de façon quasi automatique, en fait, l'environnement qui a été scanné en une maquette numérique. Donc là, euh, moi, j'ai une de mes personnes qui, euh, qui va démarrer une thèse cifre dans, euh, dans ce secteur, euh, parce que là, on touche à des domaines assez compliqués. On touche au machine learning, donc l'apprentissage machine, euh, intelligence artificielle. Euh, voilà, on est quand même sur, euh, sur un sujet qui qui est extrêmement technique. Pour être très honnête, je pense que notre société, bien qu'elle soit pas connue, qu'elle fasse pas encore beaucoup de chiffres, on doit faire partie des, des cinq sociétés les plus pointues du domaine dans le monde, à l'heure actuelle. Okay. Donc, les objectifs sont ambitieux. Merci. Euh, bah, Peut-être une dernière euh, une dernière. Est-ce qu'il est qu y a d'autres personnes qui ont d'autres questions Vous pouvez aussi les poser à Laura, alors n'hésitez pas si bah, vous, ouais. vous pas. Alors, Tarif, tarif des produits, euh, le tout premier produit, euh, le, le produit minimum viable, c'est un produit d'appel euh, qui sera à un tarif mensuel euh, d'à peu près 200 euros. Alors, ce n'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour un industriel. Euh, maintenant, on peut toucher avec ce tarif-là euh, tout l'écosystème des entreprises qui travaillent en lien avec... Dans les chantiers industriels. Donc, le tout premier sera à ce tarif-là et le produit phare qui embarquera des fonctionnalités d'apprentissage machine, lui, on sera plutôt sur un tarif avoisinant les 900 ou les 1000 euros par mois. Mais ce produit n'arrivera pas avant une bonne année. Okay. Euh, Est-ce que votre, votre solution peut aussi s'appliquer aux villes et aux collectivités Notamment au travail oui. de modernisation, Smart City, etc. Tout à fait. En fait, nous, on récupère des données qui, à la base, sont des scans de, de bâtiments, des bâtiments de toute taille, mais tout, ça peut trouver un intérêt dans, dans de l'urbanisme, puisque euh, ça, reste, ça reste une donnée euh, de scan. Ça s'appelle du nuage de points 3D. Donc, on peut tout à fait l'appliquer à une ville. Euh, une chose que je n'ai pas eu le temps de présenter avant, c'est euh, bon, l'ensemble des fonctionnalités, bien sûr. Mais en fait, euh, grâce à notre solution, euh, que ce soit une ville ou une usine, peut intégralement cartographier ce qui a été scanné avec des tags avancés, multichamps, hiérarchisés et euh, qui permettent de, de littéralement, alors je vais utiliser un terme un peu sophistiqué, sophistiqué sémantiser mmh. l'ensemble de, euh, de l'environnement qui a été scanné avec des informations extrêmement riches. Donc oui, ça peut tout à fait être utilisé pour même phaser euh, des chantiers dans le domaine de l'urbanisme. Okay. Euh, et une dernière question, euh, pourquoi avoir choisi euh, We Do Good et les royalties Ah, pourquoi avoir choisi Alors, c'est une question de We Good ou c'est une question de. C'est une question de We Do Good, de... euh, de, de, de We Do Good mais euh, qui peut intéresser euh, notamment ceux qui sont arrivés après qui n'ont peut-être pas euh, entendu la présentation des royalties au tout début. <rire> Alors, il y, y, y a une première chose. Euh, bon, déjà, moi, We Do Good, je connais cette, cette entité depuis, depuis des années, puisque je connais une société qui est passée par là. Qui s'appelle Blocking Block que je connais très bien. Euh, donc, il y avait déjà une sorte de gage de, euh, de confiance de ma part vis-à-vis -vis de, de Windwood. Euh, J'ai décidé moi d'ouvrir euh, cet investissement plutôt à des, à des particuliers euh, qu'à euh, de gros investisseurs. Euh, ça peut paraître bizarre sur un projet technologique comme le mien, mais en fait, euh, c'est cohérent parce que. Euh, pour le moment, nous, on veut garder la, la, la maîtrise en fait, de notre développement. Et si on avait fait rentrer un business angel classique, euh, on, je pense qu'on se serait un petit peu dénaturé. Donc, euh, on est quand même sur un projet euh, également quand même assez, assez euh, éthique et avec un impact positif, même si euh, cet impact est un peu indirect. Hein, on, on joue sur la qualité d'un chantier et sur le fait qu'on y perde un peu moins d'énergie. Et on a trouvé que, euh, ben, passer par We Do Good, et faire participer le, le plus grand public possible, c'était une bonne idée. Euh, on, se, on ne s'interdit pas une vraie levée de fonds d'ici un an, si vraiment on a besoin de se développer beaucoup. Euh, mais en tout cas, c'était notre choix initial, c'était de passer par Winogood par pour ces raisons-là. D'accord, merci beaucoup. Donc on passe au troisième et dernier projet de ce soir, avec, avec Julien et, et la tribu. Je partager... Bonjour à toutes et à tous. Attendez, je vais partager du coup mon euh, écran pour que vous voyez. Est-ce que vous le voyez euh, Oui, oui. Est-ce que ça fonctionne Très bien. Super. Et, écoutez, je suis ravi d'être ici euh, ce soir. Je... Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien, et donc je suis le, le cofondateur de La Tribu. Alors, la Tribu, c'est une marque alimentaire participative et, et responsable qui génère de l'impact de la graine jusqu'à l'assiette. Alors, bon nombre d'entre vous vous demandez certainement d'où est née cette idée. Alors en fait, Thibaut, mon associé, et moi, on se connaît depuis longtemps, on a toujours eu envie de, de monter une entreprise ensemble. Et puis, avoir, après avoir séjourné plusieurs années au Mexique pour sa part, en Afrique de l'Ouest pour la mienne, euh, on a voulu se lancer dans une aventure et euh, il y a deux ans, les étoiles étaient visiblement alignées puisque voilà, on a décidé de lancer la tribu euh, dans l'esprit pouvoir permettre à nos proches, à l'origine, euh, donc c'est-à-dire nos voisins, nos amis, euh, la, la famille, de, de pouvoir et puis tout consommateur qui se retrouvait dans notre ADN de pouvoir se réapproprier les produits du quotidien avec une traçabilité de bout en bout depuis les producteurs qui les cultivent dans d'autres pays, jusqu'à notre assiette. Un petit peu à l'image de, des achats groupés que bon nombre d'entre vous peut-être connaissent déjà. Bref, en gros, l'idée était très simple, c'était de rapprocher d'un côté des producteurs et de l'autre des consommateurs autour de produits de grande qualité et qui changent le monde, si c'est possible. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est possible pour mettre en place ce projet eh bien, ça a été finalement très simple. Euh, on a tendu le micro, tout simplement, à nos proches, pour qu'ils nous disent euh, ce qu'ils attendaient d'une marque d'épicerie idéale. Et en fait, progressivement, on a monté avec eux un cahier des charges, euh, engageant, à impact. Et quelques mois après, eh bien, on lançait nos, nos premiers produits, après être parti à la rencontre des producteurs au, au Pérou euh, pour lancer notre première gamme. On l'a lancé en crowdfunding. Et en fait, à ce moment-là, c'est là qu'est qu née la tribu, euh, c'est là qu'est née la marque qui crée des produits alimentaires qui répondent aux nouvelles attentes de traçabilité, de compréhension et d'impact positif sur la société et l'environnement. Alors, vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, notre ambition c'est de créer de l'impact positif, en tout cas un maximum d'impact positif, et je ne sais pas si vous savez comment ça s'imagine finalement, mais nous on l'a trouvé très rapidement, ça s'imagine en fait en engageant toute notre communauté autour de nous pour créer les piliers qui définissent notre engagement. Et ces piliers, euh, ils sont au nombre de trois. Je vais vous les énoncer, euh, parce qu'ils sont très importants. Euh, et ils répondent notamment à quelque chose euh, qui est crucial pour nous, c'est que ça répond aux engagements de ce que doit être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Parce et que nous, nous sommes une entreprise... On est, de... on est toujours au, à la première slide, on ne voit pas... Tout à fait, j'y arrive. Euh, on, est une, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et à ce titre, euh, ces piliers sont, sont cruciaux pour nous. Le premier... Ce n'est qu'une image, euh, mais il s'agit de la protection de l'environnement. Euh, le deuxième, il s'agit de protéger des personnes euh, vulnérables. Et le troisième, c'est le développement territorial en France, puisque nous sommes une marque made in France. Je vais y revenir sur ces images, et je fais exprès d'utiliser que des images pour faire ressortir euh, l'essence de leur message. Cette première image, je me défie n'importe qui de me dire, peut-être, euh, ou on en discutera tout à l'heure, de, de ce que c'est cette image. Mais je vais vous le dire, en fait, il s'agit d'un champ de café cultivé en agroforesterie. Et ça, c'est là que sont cultivés nos produits. Alors, pour nous, du coup, ce premier pilier, la protection de l'environnement, il est crucial parce qu'on s'engage autour de produits issus de l'agriculture biologique. Et pour nous, c'est ça l'agriculture biologique. On s'engage également autour d'un programme de reforestation pour former des agriculteurs à des méthodes de culture durable. Et ce que vous voyez là-dessus, ce sont donc des champs de café qui poussent sous des arbres. Et c'est comme ça qu'on fait qu'on crée l'agriculture de demain, pour nous. Euh, le deuxième point important, c'est de protéger les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, ce sont bah, aussi des, des coopératives de producteurs euh, issus du commerce équitable. Vous avez sur cette photo, finalement, bah, trois générations de producteurs. Le fils en arrière-plan, le grand-père au, au, au milieu, et puis le père euh, au premier plan. Ce sont trois euh, générations de producteurs avec lesquels on travaille au Mexique, notamment une nouvelle filière qu'on est en train de lancer en ce moment même. Euh, et puis c'est également la protection des personnes vulnérables, euh, quelque chose que l'on fait au travers de l'insertion de personnes en situation de handicap euh, avec un ESAT avec lequel on travaille sur, la, sur la, euh, le conditionnement de nos produits et la logistique. Et puis le dernier point, c'est le développement territorial. Parce qu'en fait, nous sommes une marque made in France à trois niveaux. Le premier, c'est qu'on travaille main dans la main avec un réseau aujourd'hui de 60 partenaires euh, magasins, des magasins bio, indépendants, qui transmettent nos valeurs. Et vous avez là un de nos premiers magasins, nos deux premiers commerçants avec lesquels on a commencé à travailler l'an dernier en Ile-de-France. Euh, depuis, la famille s'est agrandie. Le deuxième point, c'est l'ancrage territorial parce qu'on travaille avec des PME en France qui nous apportent leur savoir-faire pour transformer nos produits. Un café, ça s'autoréfie. Demain, un cacao, ça se transforme en tablette. Et ça, on veut faire appel à un maillage local en France pour nous accompagner sur le sujet. Pardon, hop là, excusez-moi. Et le dernier point. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est le financement participatif, finalement. Avec notre communauté de, de, de consommateurs, aujourd'hui, on a une communauté autour de nous de 8000 personnes qui nous soutiennent tous les jours euh, pour faire grandir notre initiative. Et c'est grâce à eux, euh, et eux, par exemple, au financement participatif qu'on a aujourd'hui, qui se fait en France que l'on arrive à grandir. Alors voilà, ces trois points, je me permets de les, re, euh, de les répéter, mais ils sont super importants. La protection de l'environnement, la protection des personnes vulnérables et le développement territorial en France, ce sont nos trois fondements euh, parce qu'on protège la nature, mais on protège également l'humain. C'est notre raison d'être. Alors, je fais une petite pause pour vous, parce que je pense que là, je vous ai dit qui l'on était. Euh, mais ce que je vous propose, c'est d'avancer maintenant sur ce que l'on a fait, nos acquis, et là où on veut aller. Et ça sera très bref. Euh, Aujourd'hui, concrètement, la tribu, euh, ben écoutez, en 18 mois d'existence, on a réuni autour de nous une communauté de 8000 personnes, des consommateurs qui nous aident à créer le futur de notre marque. On a lancé la commercialisation de quatre produits qui nous ont permis de générer 40 000 euros de chiffre d'affaires à date. On prépare le développement de nombreux autres, ils ont tous été élus par la communauté de nos consommateurs. Et donc, la tribu, c'est aussi de l'impact. C'est plus de 600 petits producteurs qui sont soutenus par notre activité, Ça n'est pas rien, c'est une équipe de 5 personnes en situation de handicap qui sont formés au conditionnement de nos produits, c'est significatif à notre échelle, et c'est plus de 250 arbres qui ont été plantés au Pérou grâce à notre programme de reforestation. Et ça, ça n'est qu'un début. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est accélérer notre développement. Et pour ça, nous sommes à la recherche de fonds pour nous financer. On est à la recherche de fonds, et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur, la campagne, sur, sur cette campagne en Royalty sur We Do Good, avec un objectif de 110 000 euros. Ces 110 000 euros ils vont nous aider à nous développer autour de quatre volets ultra cruciaux pour nous. Le premier, étoffer une gamme de cafés de spécialité. Le deuxième, développer notre présence en magasin avec des enseignes bio spécialisées en France. Le troisième, c'est d'augmenter nos effectifs autour de compétences clés, le marketing et la vente notamment, ainsi que le sourcing et la logistique. Et le dernier point, c'est d'utiliser notre expertise acquise sur le café de spécialité, sur le sourcing, la distribution et l'émergence en tant que marque forte, pour dupliquer ce modèle vertueux sur d'autres produits bio, le thé, les épices, le chocolat, et puis pourquoi pas des produits français. Alors, vous l'avez certainement vu, on est aujourd'hui en campagne de levée de fonds, et il me reste à dire que ce lancement, écoutez, on en est extrêmement satisfait, c'est un véritable succès. Après avoir pu mobiliser 300, plus de Sorasso 300 euh, évaluateurs autour de notre campagne qui nous ont donné une note favorable, euh, aujourd'hui en seulement 15 jours, eh bien, on a déjà collecté un minimum euh, de fonds super importants euh, qu'on cherchait à lever, soit quasiment 55 000 euros. Euh, on cherche, euh, du coup, on compte sur vous pour rejoindre cette aventure, euh, puisque bah, sans vous, cette aventure collaborative. Elle ne serait nulle part. Et aujourd'hui, voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention. Je suis à votre écoute, du coup, pour répondre à vos questions. J'espère part... pas trop dépasser le, le, le timing imparti. Merci. <rire> Merci Julien. Désolée de t'avoir interrompu pendant le pitch. J'avais peur qu'il qu y ait un blocage au niveau technique, <rire> mais c'était très bien. bien. Euh, du coup, euh, première question. Action écologique 250 arbres plantés au Mexique. Bravo. Quelle action écologique faites en France. Aujourd'hui, l'action écologique que nous, on mène, et c'est notre combat, il est de mener cette action écologique, notamment aux pays sur lesquels on produit, on a nos produits. On a, pour être tout à fait transparent, puisque nous sommes une marque transparente, à l'époque, on avait pu pourquoi pas, hésiter aussi à avoir ces plans de reforestation en France, mais on s'est dit que c'était peut-être dénué de sens par rapport à notre activité. Notre activité, aujourd'hui, elle est de pousser nos produits dans des pays producteurs et de pousser, du coup, ce plan de reforestation dans les pays de producteurs. Aujourd'hui, nos, nos producteurs, ils ont déjà fait le grand pas vers le bio, vers l'agroforesterie notamment, euh, ou des projets de permaculture. Notre job, il est de pouvoir montrer à d'autres producteurs proches de leur localité que ce mouvement est aussi possible. Nos produits sont des produits qui ne sont pas cultivés en France et qui viennent d'ailleurs. Notre job, c'est de pouvoir accompagner euh, des producteurs similaires à ceux avec lesquels on travaille pour leur montrer que ce mouvement est possible et rassembler plus de producteurs autour de nous. Euh, donc, euh, à ce stade de notre développement, en tout cas, euh, notre priorité a été... Euh, d'avancer avec ce type de partenariat à l'étranger. Alors, on ne travaille pas seul sur ce projet-là, on travaille avec une association qui s'appelle Envolvert et qui, elle, en revanche, je vous invite à la découvrir pour ceux que ça intéresse, je pourrais en discuter avec certains si ça les botte. En tout cas, ils ont aussi une activité en France. Donc, voilà, ce n'est pas dénué de sens. En tout cas, nous, on travaille avec pays producteurs à ce niveau-là. Ok. Du coup, une question qui est à la fin pour toi et pour Marie. Est-ce que c'est possible de trouver les produits de la tribu sur Cocotte? <rire> Pas encore, mais je pense qu'on a des pistes de développement ensemble. En tout cas, on en serait ravis parce que visiblement, j'écoutais avec grande attention tout à l'heure la présentation de Marie et je pense qu'on a une carte à jouer ensemble, bien évidemment. Aujourd'hui, vous retrouvez vous retrouvez nos produits dans une soixantaine de magasins indépendants bio ainsi que sur des plateformes de marketplace en ligne et sur également des, notre site en propre. Donc, nos produits sont déjà distribués, notre activité tourne, on génère déjà du chiffre d'affaires euh, à notre échelle. Ok. Euh, comment construisez-vous les produits avec votre communauté exactement Est-ce que vous avez des questionnaires, des tests Oui. Alors, on, est, on, est, on effectue ce travail à plusieurs niveaux. Ce que l'on fait, en fait, et d'ailleurs c'est une campagne qui est active en continu, si vous vous rendez sur notre site internet, wwwla 6 tribuco vous verrez qu'on a des campagnes en fait, de vote pour nos futurs produits ouvertes en continu. Ça veut dire qu'une euh, marque participative euh, dans notre vision des choses, ça se construit avec notre communauté. Et à partir de ce moment-là, c'est notre communauté qui décide euh, des futurs produits qu'on lancera. Alors après, euh, notre communauté nous fait confiance, parce que, un petit peu peut-être à l'image d'un label, euh, euh, mais finalement d'une marque avec plein, plein d'engagement, notre communauté nous fait confiance euh, par rapport à notre cahier des charges, parce qu'on l'a défini ensemble. Et donc derrière... Euh, ben, l'idée n'est pas tant sur les attentes en fait en termes d'engagement de, de, euh, nos piliers sont très clairs, on les a annoncés depuis le début c'est plutôt de les embarquer sur quels sont les produits qu'ils voudraient qu'on qu lance ensemble et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a un engouement réel parce que notre communauté eh bien, euh, elle nous envoie des contacts de, de magasins qui sont tentés par notre aventure et pour, pour qu'ils nous retrouvent à proximité de chez eux euh, et quand ils sont à l'étranger ils nous mettent en contact avec des filières de producteurs. Euh, bref, on, on voit que finalement, euh, la, la cette mayonnaise prend et puis il euh, y a l'effervescence. Tout le monde se, se, se joint à nous à plusieurs niveaux de notre, de notre développement, même sur des compétences clés parfois, etc., avec grande bienveillance. Donc, euh, on est très heureux. Donc, la co-construction, ça se fait au niveau des produits, mais au niveau de plein d'autres choses. <rire> plein de <rire> ça... Il y a plein de niveaux. Est-ce que ça. Il y a une autre question. Euh, quelles sont vos, vos quantités de ventes aujourd'hui Franchement, à euh, bah, euh, la question d'Abdelmalik, Malik, c'est difficile de vous ré répondre précisément, Abdel Malik, parce qu'en fait, euh, on, on, notre croissance se fait en continu. Euh, pour vous donner un exemple, euh, on vient de compter euh, euh, cinq nouveaux magasins euh, qui viennent de rejoindre l'aventure euh, la semaine dernière seulement. Donc en fait, le chiffre de 60, il est déjà obsolète. Euh, Aujourd'hui même, on vient de signer deux nouveaux partenariats avec euh, deux nouveaux magasins. Donc voilà, la croissance, en fait, elle est, euh, elle est exponentielle. On a fait, euh, en... la dernière production, par exemple, de café de spécialité qu'on a faite euh, le mois dernier, c'est quatre fois ce qu'on faisait au même mois euh, il y a un an. Donc finalement, euh, voilà, si vous voulez des, des données sur les quantités de ventes et nos projections, moi je peux vous inviter à, à entrer en contact à ce moment-là euh, ou par mail ou je sais pas trop ou déjà ou peut-être regarder aussi dans la campagne, c'est des éléments qu'on met en avant, mais euh, sachez que voilà, ça grandit, ça grandit très rapidement. Toute petite parenthèse, c'est vrai que Yann, Marie et Julien, vous pouvez mettre une adresse de contact si vous souhaitez. Alors, il y a bien sûr les, Moi, je reposte les liens des levées de fonds, mais vous pouvez aussi mettre une adresse de contact si vous souhaitez pour que les gens puissent continuer à échanger avec vous, s'ils souhaitent rentrer plus dans le détail, s'il y a des questions qui leur reviennent un petit peu après. Parenthèse, ouais. Bon voilà, c'est de fait. S'il <rire> y a d'autres questions, du coup. Effectivement, enfin... il y a d'autres questions par rapport aux quantités de vente et aux magasins où on peut trouver les produits. Les magasins dans lesquels on peut trouver des produits aujourd'hui sont des magasins spécialisés dans le bio, pourquoi la... Alors, On ne travaille pas avec de grandes enseignes pour le moment, c'est dans nos perspectives de croissance Aujourd'hui, on a décidé de tester le marché, de ne pas avancer, on veut avancer en connaissance de cause. On est des personnes de terrain avec Thibault sur des spécialités différentes, moi sur le plan commercial, lui sur le plan produit, développement produit et sourcing. Euh, L'idée, elle est d'aller voilà, pas à pas. Et aujourd'hui, on a testé le marché avec ses premiers partenaires. C'est des indépendants, du bio, des structures qui sont de 50 mètres carrés en pleine région parisienne ou en plein Paris jusqu'à 300 mètres carrés en province. Euh, il n'y a pas de typologie si ce n'est que ce sont en général des magasins plutôt militants euh, auxquels il tient à cœur forcément de transmettre aussi notre ADN ils le partagent et je pense qu'aujourd'hui voilà, notre stade de développement c'est les meilleurs partenaires sur lesquels on pouvait compter euh, ça se fait bien et on a déjà le fruit de notre travail euh, ensemble puisque euh, c'est pas tout de pouvoir rentrer dans un magasin mais le plus important c'est de pouvoir faire des réassorts et d'avoir aussi euh, des rotations intéressantes aujourd'hui ça porte ses fruits donc on est, euh, pareil, bon, on est extrêmement satisfait d'avoir fait ce choix de partenaire Ok et, et en termes de volume de vente euh, de quoi vous êtes à combien aujourd'hui notre objectif cette année, j'ai plutôt parlé d'objectif l'an dernier, euh, en l'espace voilà, de, de, de notre première année de lancement, on a fait euh, quasiment euh, 40 000 euros de, de chiffre d'affaires. L'objectif cette année est euh, d'aller euh, toucher les 130 000 euros de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est d'avoir 150 magasins d'ici la fin de l'année 2020. On a subi un léger ralentissement pendant la crise du Covid, euh, non pas sur le chiffre d'affaires qui a lui énormément euh, été accéléré, euh, parce que nos magasins partenaires ont explosé, en revanche, euh, dans le sens positif, en revanche, aujourd'hui, on rattrape un petit peu le, le coût euh, au niveau du développement de notre réseau, donc euh, voilà, je m'y attelle personnellement. Euh, L'idée, c'est de rattraper euh, ce léger manque à gagner pour atteindre notre objectif et de tenir euh, cet engagement à la fin de l'année, donc 132 000 euros d'ici la fin de l'année, 600 000 euros euh, l'année prochaine et euh, passer le cap d'un million d'euros de, de revenus euh, en, à la troisième année. Là-dessus, pareil, on a essayé de mettre ça en image dans notre, dans notre page. Vous n'avez qu'à cliquer là, du coup, sur l'écran qui s'affiche, que je vous partageais. Alors, je ne sais pas si encore partagé. Euh, je ne crois pas sur, sur We Do Good. Euh, et, notre, et vous aurez tous ces éléments-là dans notre campagne. Pareil, n'hésitez mm -hmm. pas à m'écrire à ce moment-là. Si vous voulez plus de projections euh, dans le temps, je serais très heureux de pouvoir partager avec vous ces éléments euh, très factuels. Quoi. Merci, Jean-David, pour le partage. <rire> et, euh, il y a une question, mais c'est un peu lié. C'est euh, vos objectifs à long terme nos objectifs à long terme, alors je ne sais pas forcément à quel niveau, si je me lance dedans, ça va être en long en large. Notre objectif à long terme, il est d'accélérer le mouvement sur deux sujets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour, sur cette levée de fond. Cette levée de fond, elle va nous servir à, à, à accélérer le mouvement sur le volet commercial. C'est notre top priorité, c'est d'avoir aujourd'hui un réseau commercial dense partout en France, notamment sur les agglomérations françaises. Derrière, pourquoi pas de rentrer effectivement sur une ancienne partenaire et de nous aider à monter avec un beau partenariat structurant en France au niveau national. Le deuxième point pour ça, c'est qu'aujourd'hui on est deux, on n'a pas donc d'ubiquité, on a une troisième personne qui nous a rejoint en stage, mais quand même nos effectifs sont assez réduits, on a besoin d'embaucher sur ces compétences-là. Au niveau de la notoriété, pour émerger en tant que marque participative, c'est important, et puis également au niveau commercial pour accélérer le mouvement. Le dernier point, c'est sur le sourcing. Pour émerger en magasin, il nous faut euh, des produits. Et pour lancer des produits aujourd'hui, quand on fait sur fonds propres, tel qu'on l'a fait aujourd'hui, à l'époque, on s'est lancé avec 10 000 euros. Et aujourd'hui, on quadruple. On n'a pas eu, on n'a pas refait d'injection de capital extérieur. Euh, on n'a pas de business angel. Euh, aujourd'hui, on passe par We Do Good, point final. Donc, euh, voilà, pour lancer euh, ces produits-là et faire du sourcing direct avec des producteurs, il faut remplir des conteneurs. Et pour ça, il nous faut de l'argent. Donc, euh, ça va aussi nous, nous aider à, à financer le lancement des produits en magasin, et d'ailleurs, qui sont déjà très attendus par nos partenaires euh, euh, distributeurs. Ok, euh, justement, quels sont vos vos prochains produits qui sont pas encore en magasin? Alors, on va construire euh, différents produits. On a euh, des produits qui sont déjà en préparation chez nous. On trépine un peu de la patience de les lancer, mais euh, notamment sur des tablettes de chocolat euh, cultivées en permaculture. Pareil au Pérou, une origine qu'on a visitée, mais qu'on n'a toujours pas lancée. Le, mais le principal, et je vais me concentrer dessus, parce que ce qui fait l'objet aussi de notre BP, c'est de pouvoir se concentrer sur une gamme, une gamme pertinente de cafés de spécialité qu'on fait en sourcing direct avec nos producteurs. Ça va nous permettre d'asseoir une fiabilité au niveau du, du sourcing, c'est-à-dire identifier nos partenaires comment on le fait, comment est-ce qu'on met en place des filières, comment on accélère notre développement. Derrière, en France, comment est-ce qu'on émerge en tant que marque à notoriété et comment est-ce qu'on construit un réseau de, de, de, de, de magasins distributeurs. Parce que si vous arrivez dans des magasins avec plein de produits différents, vous êtes éparpillé à travers le magasin et vous avez moins cette force de frappe. Alors que du coup, lorsqu'on vous arrive avec une belle gamme, et bien au moins vous, avez, vous émergez réellement en rayon. Votre communauté, vos consommateurs, ils vous achètent et derrière, vous êtes fiable il faut y rentrer sur des échelles de distribution plus importantes. Donc d'abord, café de spécialité, on va, ça ne nous empêche pas de lancer des nouveaux produits en marge, et ensuite, euh, et ben on, on dédoublera ce modèle sur d'autres produits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on lance des votes dès à présent. Ça nous aide à prendre de l'avance sur le sourcing des futures filières. Ça marche. et du coup Marie, je profite, si, si la tribu voulait présenter ses, ses produits sur la cocotte, ce serait quoi les étapes alors, elle a simplement donc, euh, à s'inscrire sur Cocotte. Nous, euh, on regarde euh, donc forcément la boutique, euh, euh, ses caractéristiques, et puis euh, elle a à mettre ses différents labels, euh, ses différentes caractéristiques de produits. Et puis, puis c'est parti. Mais on serait ravis d'avoir la tribu sur Cocotte, ça c'est sûr. Bon, c'est génial. Et en plus, on peut donner des partenariats. Euh, c'est <rire> génial. Ça fait longtemps qu'on suit aussi Cocotte. Et, euh, voilà. on, on, il faut qu'on qu'on ait euh, un contact avec vous également. <rire> avec ouais, plaisir. Ah, coup, bah, on, a, on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'on peut éventuellement euh, faire juste un petit, un petit mot de la fin pour chacun ouais. euh, si, euh, si vous devriez dire quelque chose aux participants qu'on a entendus pour les convaincre à embarquer dans l'aventure, ce serait quoi Du coup, on peut commencer par Marie. Ouais. Euh, bah, avant tout, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, si je peux vous convaincre de, de participer sur Cocotte, c'est voilà, si, si vous souhaitez changer un peu les, les modes de consommation euh, et euh, bouleverser euh, le, le commerce en ligne, euh, bah, la solution, c'est peut-être Cocotte. Donc, euh, je vous invite à, à nous rejoindre. Merci. Merci. Yann Ouais, bah celle-là, je ne l'avais pas préparée. Euh... <rire> oui, en, en fait, euh, ben écoutez, pour le, pour le mot de la fin, je dirais que bon, nous, on est sur un projet qui est quand même un peu, un peu atypique, sur une technologie qui n'est pas forcément très connue du grand public, mais qui a un devenir extrêmement important. Donc, on est quand même un peu sur un, un pari technologique, mais avec une tendance qui est en train de, de s'afficher. Et euh, nous, on milite euh, spécialement pour des, des chantiers qui sont, euh, qui sont quand même plus raisonnés. Euh, on milite également pour une meilleure sobriété numérique, parce que nous, on focalise nos efforts également sur des développements qui tirent le meilleur parti de configurations euh, d'ordinateurs moyennes. Donc, en fait, on est, on est vraiment sur un gros travail de fond. Euh, ça reste du numérique, mais euh, c'est un numérique euh, qui est quand même très raisonné euh, et qui va, dans, euh, qui va dans le bon sens. Donc, euh, voilà, pour ceux qui sont des adeptes de technologie et, et de moutons à cinq pattes, euh, mais qui auront euh, leur place sur le marché, euh, bah, je les invite à nous rejoindre. Super. Et Julien, du coup euh, bah, Écoutez, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que, que si vous voulez rejoindre aujourd'hui une entreprise qui est en train d'essayer de, de, de, de prouver qu'on trouve des solutions pour créer l'avenir la, la, de l'alimentaire... Euh, vous avez euh, l'attribut qui est face à vous, je pense qu'aujourd'hui euh, l'enjeu du siècle euh, et, et les derniers événements euh, aussi malheureux qu'ils soient nous le prouvent euh, l'alimentaire c'est l'enjeu de ce siècle et c'est seulement je pense et j'en suis persuadé en soutenant des, des, des filières euh, euh, et d'avoir des techniques aussi d'agriculture durable euh, de serrer les coups d'entre humains que ça permettra de faire la différence donc euh, voilà nous on a pris un, un vieux business, hein, c'est celui du commerce mais par contre on essayait de, on essayait de transformer en entreprise résiliente et, et si vous, également, vous souhaitez participer, euh, souhaitez participer à, à, à une initiative qui parfois euh, peut nous dépasser euh, par l'impact qu'on veut avoir au travers de notre vie, et sachez que voilà, nous, on est là pour vous épauler. Et, euh, il paraît que plus on est de fou, plus on rit. Donc, euh, la tribu est là pour vous accueillir. <rire> Merci à tous les trois. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que on parlait au début du fait que c'est risqué, évidemment, d'investir dans des entreprises qui démarrent. C'est le cas. Mais sans risque, en fait, on n'a on rien. Et... Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, trois entreprises... Euh Aujourd'hui, vous avez trois entreprises qui, euh, trois entrepreneurs, trois membres d'équipe d'entreprise, qui se sont lancés dans le grand monde de, de l'entrepreneuriat, qui ont lancé leur projet, qui y croient. Euh, ils ont besoin de soutien aussi. C'est un soutien qui est euh, équitable, en tout cas dans un modèle que We Do Good a, a énormément travaillé pour le rendre équitable. Il y a évidemment du risque, mais c'est aussi ce risque qui permet que ces projets-là puissent décoller, euh, puissent euh, avoir un impact au niveau économique, social, environnemental et… Euh, euh, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de rappeler le contexte, mais on est quand même au début d'une grosse crise économique et on va avoir besoin de nouvelles initiatives, on va avoir besoin de penser euh, très vite euh, à comment, comment on agit après et, et faire face à une, à une crise économique, c'est aussi soutenir des entrepreneurs qui vont eux-mêmes créer de l'emploi, qui vont permettre à d'autres entreprises de se développer, qui vont permettre à des entreprises d'optimiser leurs processus, qui vont permettre euh, de faire euh, des économies d'énergie, euh, qui vont réduire les déchets. C'est le cas... Euh, euh, pour les trois projets aujourd'hui, ils sont engagés sur ces, sur ces différentes dynamiques, ils vous l'ont montré, donc voilà, on ne peut que vous encourager à prendre des risques avec eux, dans la limite de vos moyens évidemment, il faut faire attention à, à ce que ça ne mette pas en, en danger, mais c'est vraiment important de garder en tête qu'en fait, sans euh, le soutien de personnes comme vous, euh, ces projets-là ben, ont plus de difficultés à aller plus loin, et on a besoin que ces projets avancent pour qu'on euh, vive dans une société qui, qui nous convienne. Et euh, donc aujourd'hui, on a, on a trois projets euh, qui, qui ont pu euh, présenter, euh, présenter leurs projets. Hein. Euh, mais euh, demain, l'idée, c'est qu'on puisse euh, vous présenter de nouveaux projets dans ce type de, de format d'événement. Euh, et euh, aujourd'hui, sur la plateforme, on en a déjà plusieurs qui sont en évaluation euh, sur différents types de sujets, toujours l'agriculture, mais vous avez aussi euh, l'entrepreneuriat, euh, les énergies renouvelables, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment une diversité assez importante de secteurs d'activité. Donc, euh, ce qu'on vous invite, euh, qu invite aujourd'hui à faire, c'est d'aller les découvrir et les évaluer, parce que ce sont vos évaluations aujourd'hui qui vont aussi nous permettre d'identifier quels sont les projets euh, les plus pertinents pour, euh, pour une prochaine session de, de pitch euh, en ligne. Et on est très content d'avoir tenu le timing. Alors, mmh. les entrepreneurs ont fait un bel effort euh, pour euh, <rire> réussir à être dans les clous. C'est forcément court. Vous avez probablement envie d'en savoir un petit peu plus. Les présentations sont là. Vous avez leurs adresses mail de contact. Et puis, évidemment, cette euh, euh, visioconférence a été euh, enregistrée. Donc, vous pouvez la retrouver. Euh, et on vous renverra aussi les informations euh, clés euh, pour, pour suivre et passer à l'action. Parce que c'est ça qui est important à la fin. C'est aussi de, de passer à l'action, accompagner ces entrepreneurs dans leur aventure. Merci à tous et à toutes. Très Merci. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.